Bonjour, nous avons appelé à une célébration le 24 janvier prochain à proximité de la place Vendôme, à la, à la fin de la rue de la Paix, célébration contre les forfaitures et les corruptions judiciaires. Pourquoi célébration Nous en sommes à notre neuvième manifestation, Thierry Cabille et moi-même avec le bureau de politique de vie avons demandé le soutien des Anonymous. Nous venons porter au ministère de la Justice un message et nous voulons célébrer à cette occasion ce que nous appelons certains jours l'euthanasie de l'autorité judiciaire, tout simplement parce que celle-ci est en train de perdre radicalement sa crédibilité, de perdre sa légitimité. Nous venons dire Très simplement, un message en quelques mots, stop aux mensonges, stop au trafic d'influence, stop au logiciel Omerta qui permet à une caste quasi mafieuse de s'autoprotéger lorsque certains de ses membres commettent des délits et des crimes. Et nous portons au ministère tout particulièrement un dossier qui est le dossier de Thierry Cabille qui est exemplaire. Cette femme, donc à un moment, a été donc assassinée dans un hôpital pour lui voler ses organes. Aujourd'hui, nous recherchons donc son corps et nous demandons donc à la justice de répondre sur ce meurtre et sur la disparition de ce corps. Deux corps sont partis donc en date du 19 pour être au pied le 16. Lors de l'exhumation, on découvre plusieurs corps dans un seul cercueil, plusieurs cadavres, dont y compris une petite cache cache thoracique d'enfant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec trois actes de décès pour une seule personne, pour autant mort une seule fois, à une seule date. Au vu, justement, de, cette, de, de, de, de ces trois actes de décès, qui représentent donc des faux en écriture publique, la réponse du juge a été « Oui, il y a en effet plusieurs actes de décès, oui, il y a plusieurs numéros, mais c'est bien le nom de votre maman qui est là. » C'est-à-dire qu'il cautionne se fourne en écriture publique, tout simplement pour couvrir ce réseau mafieux de trafic d'organes. Nous avons donc continué notre, euh, notre quête vers la vérité pour découvrir trois actes de décès pour une seule personne, dont deux numéros communs à notre maman portant donc le nom de notre maman et un autre numéro qui était donc celui d'une Notre-Dame. Pour faire court, c'est comme si je vous présentais donc deux billets de banque avec le même numéro de série donc un des deux était faux. Et ça prouve, ça prouve également qu'il y avait une double comptabilité et que cette double comptabilité avait pour objectif justement ce trafic d'organes. Aujourd'hui, nous interpellons donc les pouvoirs publics pour demander où est le corps de notre maman, pourquoi ces trois actes de décès et pourquoi aujourd'hui cette protection non seulement des politiques mais également cette couverture, des magistrats dans ce dossier. Bonsoir, frères et sœurs de les l'époque. Entendez-vous le rythme, la vie d'un cœur qui bat Un cœur qui bat pour... Euh, vous appelez à l'unisson à soutenir et à participer à l'opération Crescendo. Le dossier, l'affaire, l'affaire euh, n'est qu'une des affaires que nous allons soutenir et que nous soutenons euh, avec l'affaire Sandra Bertin au fil d'une opération qui va se dérouler sur, euh, sur plusieurs mois à laquelle nous allons vous convier à participer, à nous rejoindre pour ne plus être de simples spectateurs, mais que vous deveniez acteurs de notre avenir, qui ne dépend que de vous. L'opération Crescendo, qui va aller en s'amplifiant au fur et à mesure des, des actions à venir, la prochaine étant le 24 janvier 2017. Le rendez-vous vous est donné pour participer à nos côtés à un mouvement festif, tenant à célébrer notre capacité à nous unir face à l'injustice actuelle qui n'est plus supportée. Le... Cela se fera Place Vendôme, à Paris, de 17h à 19h30. Venez nombreuses et nombreux, nous comptons sur vous, guerrières et guerriers de lumière. Venez nous, nous faire profiter de vos, de vos talents, de vos énergies et de tout votre amour contre cette haine qui se propage, à laquelle il est grand temps de mettre un terme. Le rassemblement du 24, c'est un moment historique, un moment qui va permettre à chaque personne qui a décidé de lutter contre l'injustice, ce rassemblement fait référence à une parole de Bob Marley qui disait que tous les guerriers, toutes les personnes qui sont prêts justement à, à, à, à lutter, prenez position, que tout, toute injustice non combattue, elles auront, elles auront à le combattre un jour, si ce n'est pas eux, ce seront leur, leurs enfants. Donc venez nombreux le 24 pour justement ne pas avoir à laisser vos enfants faire ce que vous n'avez pas osé faire, lutter contre l'injustice. Cette fête va tout simplement nous permettre d'adresser un message au personnel de direction des institutions de la République, institutions dont on sait qu'elles sont beaucoup trop utilisé aujourd'hui par délinquants et criminels à leur propre service. Le message est très simple, le logiciel Omerta dans l'institution judiciaire, le logiciel Omerta dans les administrations publiques pour cacher crimes et délits commis par un certain nombre de membres de la famille. Ce logiciel Omerta, c'est fini et c'est cette fin-là que nous venons célébrer, le 24 janvier, rue de la Paix, rue Daniel Casanova, place Vendôme, rendez-vous le 24, 17h. Fini le temps de la corruption, fini le temps des petits arrangements d'affaires entre gens d'influence, venu le temps de l'union, venu celui de, de l'attention, de la conscience que nous pouvons autrement agir en étant unis, en étant solidaires, en étant ouverts à une autre forme d'évolution possible, venu est le temps de la réévolution.